Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas, moi ça va nickel Allez, aujourd'hui, euh, je vais sur un nid de frelon Qui est déjà traité Je vais juste faire l'enlèvement Alors pour moi, il est un peu spécial ce nid C'est parce que c'est le nid où je me suis fait piquer Donc j'avais promis aux gens que je viendrais l'enlever euh, Donc voilà Donc c'est pour ça que j'ai dit, je vais le filmer Parce qu'enlèvement de nid, il n'y a rien d'extraordinaire Mais celui-là, il était un peu spécial Donc j'ai pris la scie de combat et euh, ben je vais préparer l'échelle, et euh, on va y voir ça oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, des allez c'est parti pour le découpage vous vous rappelez cette scène ça vous dit rien bon voilà, euh, le nid, euh, vu que moi ça bouge, j'ai l'impression qu'il s'est coupé en deux donc il va être en deux parties donc on va regarder ça Ça bouge un peu Il est énorme, franchement il est énorme C'est pour ça que je voulais le filmer à la base Pendant le traitement Alors on va essayer de trouver un truc pour couper On va essayer de bloquer ça Allez, Je vais essayer de vous montrer un peu plus près Regardez moi comment il est énorme Donc on voit bien que sur cette partie-là, ici, il est coupé en deux Vous voyez comme ça bouge Allez. Donc je vais essayer de découper la partie du bas Donc cette branche, a n'a pas l'air de tenir Alors, Il va falloir que je coupe cette branche Pour récupérer le bas Allez une partie de couper on va essayer de ne pas le, trop le casser Un chemin je vais vous montrer après l'intérieur c'est hyper rigolo Allez, je descends ça et je m'occupe de l'autre pendant ce temps je vous laisse regarder là Allez on va s'occuper de l'autre partie Je vous dis pas, il a l'air de… Je vous dis pas, il pèse. Il reste une branche. Regardez-moi ça Regardez-moi ce monstre Alors regardez, ça c'est la cuvette Regardez tous les cadavres Donc ça c'est la partie bas du nid Et la partie haut du nid là Regardez la différence avec ma main Et mon bras et Regardez ça un mètre de haut hein. énorme, énorme ce nid, énorme Et vous allez voir toutes les larves qu'il y a faut pas oublier que j'ai traité ce nid le 5 novembre je me rappellerai riche, c'est là où je me suis fait piquer Et vous allez voir, quand même, qu'il y avait pas mal de monde dedans Beaucoup de frelons prêts à sortir hein. Regardez-moi ça Regardez-moi les galettes Regardez tout le blanc qu'il y a Donc le nid est attaché sur cette branche là Vous voyez la petite bosse En fait, quand on part comme ça, vous voyez Souvent, on, on nous dit euh, euh, comment ils font, l'appui, ça ne détruit pas le nid puisque c'est du carton. Ben, vous voyez la bosse Ça finit en pointe. Donc, ça, c'est l'eau, elle s'évacue sur le côté. Du coup, l'eau ne rentre pas dans le nid. Et de toute façon, comme il y a des frelons à l'intérieur, ben, il y a toujours un entretien régulier. Donc, ben, automatiquement, le nid est toujours sec. Bon, on essaie de le découper ou pas ce nid Allez, on va commencer par mettre le bas du nid dedans. On va faire un petit découpage. Léger comme un souffle dans le vent, un soldat solitaire. I'm galette on voit bien qu'il y, qu y a des larves encore on va essayer de couper ça Alors, ce que je vous disais Ce que je vous disais, la partie du haut qui fait que l'eau coule sur le côté et les premières galettes qui commencent Donc on va ce côté Vous voyez, on voit bien l'espace entre les galettes Donc il y a pas mal de frelons qui peuvent se cacher Il hein. Faut savoir que sur un nid comme ça on tourne entre 10 000 et 12 000 frelons, hein. en, plein, en pleine saison. Donc on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et une petite galette que j'ai enlevée, ça fait 10. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Là, on peut voir qu'il y a pas mal de frelons tu es prêt à sortir. Ça reste quand même impressionnant comme construction, mais vraiment impressionnant. Ouais, il n'était pas tout à fait prêt, lui. Ici, on a quand même pas mal de larves. Donc, vous voyez, ça, ça pond encore. Hein. Même au mois de novembre. Hein. Ah ouais. Un petit survivant Et d'autres survivants Donc vous voyez ça reste quand même important normalement de les laisser voilà, ça faisait 15 jours, mais vous voyez tous ces capuchons blancs, dessous la poudre elle n'y va pas. Donc automatiquement ça ne tue pas le frelon qui est en cours de transformation. Donc à partir du moment où ils creusent pour sortir, vous avez vu, on a vu de, certains avaient la tête qui sortent, c'est parce qu'ils commencent à avaler de la poudre et ils meurent de suite. Donc il n'y a pas de, vraiment de danger, ils ne vont pas sortir d'un coup à toute vitesse et nous piquer. Ils n'ont pas assez de force pour ça. Allez ah les copains jouer. vous voulez faire les tubes wifi Bon ben je vais ranger tout ça je vais tout mettre dans des poches euh, jeter ça et euh, ben j'espère que cette petite vidéo vous a plu C'était le nid qui m'a entre guillemets qui m'a piqué à cause de ce nid euh, ça fait partie du métier Encore une fois, même si on est dans le boulot On peut se faire piquer Le risque zéro n'existe pas Donc ne touchez pas les nids Laissez faire les pros N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Un petit commentaire Et je vous dis à très bientôt les DD. Ciao